L'idée, c'était de, de laisser un stock de produits chez des gens, dans une cave, dans un garage ou un placard chez quelqu'un, et que ça serve de, de garde-manger collectif pour un, un groupe défini de personnes. Par exemple, ce n'est pas nous qui formons les groupes, il hein, y a une, une, une quinzaine de personnes qui se connaissent, pouf, ils forment un groupe, ils disent « Ah bah tiens, on va, moi j'ai un, une cave qui me sert à rien, on va stocker dedans. » On livre les produits, les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ben, ils vont se servir euh, dans le stock, hein, en, en parfaite auto -gestion. Ils notent ce qu'ils prennent au fur et à mesure euh, sur une feuille. Et euh, à la fin du mois, ils nous, ils nous renvoyaient la feuille de consommation, ce qui nous servait, nous, à facturer chaque personne ce qu'elle avait consommé et euh, à savoir ce qu'il fallait qu'on réapprovisionne dans le stock. quelque chose qui a bien marché, on a eu jusqu'à une quinzaine de groupes qui fonctionnaient comme ça. Ça a bien marché principalement pour les clients, ils étaient contents du système. Pour nous en fait c'était énormément de, de gestion, euh, beaucoup de travail à préparer des commandes et à les livrer pour des, des quantités pas très importantes. Ça fait que, voilà, au bout de deux ans on a arrêté ce système-là, ça, euh, ça nous prenait vraiment trop de temps. On continue à faire de la livraison de, de groupe, mais d'une manière plus simple, c'est-à-dire le, les gens nous font une commande, il euh, y a un minimum de, de commandes et on livre. Euh, et voilà, il n'y a, a plus la, la gestion de stock à distance.